Assalamu alaikum wa bienvenue à Mamoudou, euh, Mamoudou et Kavani. Ça où? Voici à Mamoudou. on va essayer aujourd'hui d'aller un petit peu à Kavani. ceux qui sont là sur le live. Pardon. Pardon. Il y a beaucoup de malgaches malgaches et les malgaches euh. Donc pour ceux qui sont sur, sur le live on se trouve actuellement à Mamoudzou donc euh, j'avais déjà, déjà commencé à filmer à Mamoudzou il fait très chaud on passe euh, par le conseil départemental là When's that tumble? Donc ici, c'est le conseil départemental. On on On Donc là, on monte direction vers l'hôpital de Mamoudzou. On va appréhender Cavani par ce côté. Ah, je vous demande de partager le live, ceux qui sont sur le live. N'hésitez pas à partager. Partagez, les amis. Beaucoup de soutien, beaucoup de soutien. Parce que ça, c'est du travail que je fais là. Je vous montre Mamoudzou. Donc, il y a une salle de cinéma ici à Mamoudzou, à côté du conseil départemental. la salle de cinéma. C'est quoi Il y a des bâtiments, tu sais même pas ce que c'est, hein On sait même pas ce que c'est. Je sais pas, je sais pas à quoi ça correspond ce bâtiment-là. Centre de Nyamba, c'est la procréation. la secours catholique. C'est quoi ça Je ne sais pas ce que c'est en fait. Là, t'as une femme, une pharmacie. T as une pharmacie ici. Là, là où j'ai vécu mon enfance, c'est ici, à gauche, c'est là. J'ai vécu tout mon, toute mon enfance ici, là. Là, c'est chez la famille Vita Mamoudzou, ici. Donc j'ai vécu là-dedans. Ici, ma grand-mère euh, m'a élevé là. Donc euh, j'étais juste en face, vous voyez, pas loin de l'hôpital. C'est encore chez nous, hein. Donc voilà, là où Vita a grandi. Euh, je monte un petit peu à l'hôpital, après on va redescendre. On va, on va se faufiler d'ici jusqu'à Cavani. Normalement, il y a un chemin jusqu'à Cavani. Je devrais bien me retrouver. Je dis bien, je devrais bien me retrouver. Je devrais bien me retrouver. Alors, l'hôpital est où, là L'hôpital, l'hôpital, on n'est pas loin, on n'est pas loin de l'hôpital. Salut. Salut Donc, direction l'hôpital. Mamoudzou, les amis, pour ceux qui ne sont pas au courant. On est à Mamoudzou. Donc, le grand hôpital de Mamoudzou. Voyons voir ça. Et ça, c'est quoi ça il y a plein de barbelés, on ne sait pas ce que c'est. Il y a plein de barbelés. Je ne sais pas ce que c'est en fait. C'est quoi okay. ok. Direction de finances publiques. Mais c'est obligé d'avoir des barbelés en fait. Je comprends pas là. Qu'est-ce qu'il y a d'aussi particulier pour qu'il y ait des barbelés Non mais regardez ça. On dirait une prison là. On dirait une prison, je vous le jure. Ah ouais, c'est une prison leur truc là. N'hésitez pas de partager les amis, n'hésitez pas de partager le live. Euh... Là on doit pas être loin de l'hôpital. Je dis bien, on ne doit pas être loin de l'hôpital. La prison, la prison de Mamoudzou, l'hôpital. <rire> voilà. Et nous voilà, l'hôpital de Mamoudzou, les amis. C'est quoi police nationale? Là. Il y a juste la police. Non, moi, là, là, là. Donc, l'hôpital de Mamoudou, ici, nous y sommes. Donc, vous voyez bien là. Si je prends ici, c'est Direction Cavani, je veux bien regarder la chose, alors, si je prends là, si je prends ici, ouais. donc, l'hôpital, alors, à l'entrée, l'hôpital de Mamoudou, vous voyez bien, Donc nous, on va pas aller à l'hôpital, mais je vous présente juste la chose. Donc vous voyez, c'est ça. Là, on y est. Là, c'est accès, euh, accès pompier, ici. Euh, accès piéton, je crois que c'est en haut. Accès piéton. Et puis voilà, vous y êtes. Euh, je sais pas. Je... Je sais pas, je vais essayer de rentrer dedans, mais c'est pas possible. Je vais perdre beaucoup de temps. Je vais, je vais perdre beaucoup de temps en rentrant là-dedans. Là. C'est bien. Donc on va redresser on va redescendre je peux pas fil filmer euh, dans l'hôpital parce que j'ai pas le droit de j'ai pas d'autorisation pour filmer là dedans normalement les les établissements c'est les établissements sont soumis à une autorisation donc euh... on va pas se mettre dans la merde Donc, je cherche le chemin pour descendre à Cavani, d'accord Le chemin pour descendre à Cavani. Et là... Donc... Euh parce que je fais un point de topo là euh, par où je peux couper par où je peux couper pour il faut que je fais je coupe pour aller à cavani attendez en partant d'ici hop Donc. Donc, ok. Je vais prendre par ici. Bon, le mieux, c'est de passer par en haut. Hein. C'est de faire le. C'est de faire le tour. On va faire la boucle, on va passer par le haut, là, pour aller à Cavani, mais je vais tout faire à pied avec vous, hein. faire la boucle et descendre à Cavani aïe aïe aïe l'hélicoptère d'urgence il est là le 15 l'hélico est ici Hey. Donc, ouais, je me retrouve. Je me retrouve pour la route là. C'est la route qui va jusqu'à... C'est la route qui va jusqu'à Kaweni. C'est la route qui va jusqu'à Kaweni ici, là, quand tu descends là. Et là, nous, on va à gauche d'accord mmh. tribunal ici vous avez un tribunal d'accord donc les amis j'explique cette route c'est la route qui descend jusqu'à Cavani quand vous arrivez à Kaweni, là-bas, vous avez un rond-point. Euh, à côté. Euh, C'est quel bâtiment J'ai oublié le bâtiment qui est à côté. Mais ça descend directement à Kaweni, au rond-point de Kaweni. Et quand vous montez la route qui monte, au niveau du rond-point pour monter à Kaweni, et non pour aller à Mamoudzou, euh, vous allez tomber directement sur cette route qui va jusqu'à Kawani. a beaucoup changé en tout cas en tout cas ça a beaucoup changé d'accord donc luna là nous on prend en face on va aller en face vous voyez un petit peu le changement pour ceux à qui ça fait des années qui sont pas venus à mamoudou n'hésitez pas à partager le live les amis je vous amène chez vous. Pour ceux qui sont, ceux qui sont de Cavani, ceux qui sont de Mamoudou, vous voyez un petit peu le développement euh, des infrastructures, les routes, etc. Alors, oula, rien. Ça va euh... c'est quoi son projet là en fait j'ai pas compris son projet avec sa tête aidez moi hein, aidez moi hein. j'ai pas j'ai vraiment pas compris le projet avec sa tête et ses cheveux j'ai vraiment pas compris hein. mais bon c'est pas grave mais en tout cas il ya un projet il <rire> a un projet avec sa tête et ses cheveux <rire> Il ne sait pas s'il si va mettre du jaune ou du vert. Je ne sais pas. Donc les amis, on continue. Donc je vais vous montrer, je vous montre, regardez. Ça descend. Ça rappelle ici, Cavani. D'accord Je vais me mettre en hauteur pour que vous voyez. Cavani, le stade de Cavani, il est en bas. Donc on va descendre jusqu'à là-bas. Donc là, tout ça, c'est Cavani. Donc nous, on va descendre. Eh, hey, Bako, calme-toi. Oui, oh. oui, oui, oui, oui, oui. Oh, oh Bako, ma chacun, mangibau. Oui. Donc là, on descend. On va descendre, on descend les amis, on descend, on descend gentiment, moi en tout cas ça me fait plaisir de vous montrer tout ça, en tout cas moi depuis 17 ans d'absence, ça a beaucoup changé un petit peu ici, d'accord, les, les choses ont changé, tout ça ici je passais à pied, tout le temps, j'étais en train de passer à pied ici, regardez comment c'est développé, en termes d'infrastructure ça a beaucoup changé d'accord je vais vous montrer encore ici on a une petite vue ici sympa d'accord on a une petite vue sympa vous avez vu là vous avez le stade de cavani donc, euh, tu as quelques bidonvilles quand même, là-bas il y a un petit bidonville, là aussi. Mais la plupart, euh, c'est très bien développé, les gens ont construit, donc euh, super. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, on continue. On continue. ça a beaucoup changé ça a beaucoup ça a beaucoup évolué hein, ça ça ça on peut le dire les infrastructures tout ça les bâtiments euh, L'architecture, ça a beaucoup euh, évolué, ça s'est bien développé. Bon, tous ici, là, quand je vivais à Mamoudzou, parce que j'ai grandi ici, j'ai grandi à Mamoudzou, j'étais euh, tout le temps en train de marcher ici. Je marchais pour aller chez ma, chez ma grand-mère à Cavani. Euh, J'avais ma grand-mère là-bas aussi. On va prendre le chemin parce qu'il y a beaucoup de circulation. On va couper ici. Voilà, il y a un chemin ici. C'est parfait. À moi, comme ça. Ouais. Ce qui est un petit peu dommage chez nous, c'est que ce qui est un petit peu dommage chez nous, c'est qu'il n'y a pas de passage piéton. Comme vous voyez, la route. Il n'y a pas de passage piéton. Alors, du coup, comment tu fais Il n'y a pas une sécurité, en fait. Il n'y a pas une sécurité. Ni les handicapés, ni les piétons, ils peuvent emprunter des passages sûrs. D'accord Là, c'est toujours critique. Comme vous le constatez, ça reste toujours très dangereux. Ça reste dangereux, quand même. Ça reste dangereux. Une itinéraire, une, itinéraire, ah, une itinéraire bien dangereuse Mais il va falloir vraiment Que les gens réfléchissent Pour le bien Pour le bien de l'île Que l'on puisse développer Tu vois là On passe ici et arrivé au bout, plus rien. Tu, tu viens de ce côté-là, là, il là, n'y a pas de place. Il n'y a pas de place de piéton. Tu passes, mais il n'y a pas c'est pas aménagé piéton, attention. Ne pas rouler ici, attention, tu vois. C'est un, un petit peu dommage, c'est ça, c'est des petits trucs comme ça qui nous manquent. Chez nous. C'est des petits trucs comme ça. Donc, je cherche euh, le chemin. Alors, si je prends ici, normalement si je prends là, je peux couper. Je vais couper jusqu'en bas. Donc, bienvenue à Cavani, les amis. Là, c'est ici, c'est Cavani, d'accord euh, Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire ici, là Donc, Cavani, les amis. Là, on est à Cavani. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire ici, là Parc enfant Bon, c'est toujours ça, il faut essayer. Donc, Cavani les amis Ça va ah. Ok. Là, il y a un chemin. Là, on va prendre ici. Putain, les bidonvilles, tu les vois de loin. Hein. Quand tu regardes le hauteur, tu vois Doukabé, Doukabé. Lui, il a pris partout, toutes les villes, il est là, Doukabé. Il est malin. Alors moi je suis un enfant d'ici, hein. Mamoudou Cavani, c'est chez moi, ouais. C'est quoi ça? C'est sympa quand même hein. C'est sympa Cavani hein. C'est très sympa ce, ce que je vois C'est très sympa Ça donne envie quoi Ça donne très envie Cavani, c est, on est à Cavani les amis Là c'est Cavani, regardez bien Les infrastructures Super bien. Maintenant, il faut que je me faufile, il faut que je me faufile maintenant. Il faut que je me faufile. Donc, on va monter. ça pleut plu là il y a des gouttes mm. Mm. Oh, ça va comment ça va on va faire tout ça on va Vita Vita Dimas Vita on me dit que ça chinait en joie hein Vita, je suis mm. mm. mm. Vita, baba, je suis mm. Mamoudou Je dans l'hôpital. <t 'a> mm. mm. mm. Salam alaikum. Je suis là, je suis là, je suis je suis un peu de temps, je suis de de un peu de Malheureusement, je suis choqué que, que j'ai un chemin là pour descendre à gauche. Ça, ça fatigue quand même de, de beaucoup marcher comme ça là. de déchets toujours. Hein. On en trouve des déchets. Beaucoup des départs des de voitures. Ça, on en trouve encore. Il y a beaucoup, c'est fréquent. Hein. C'est vraiment fréquent. Donc, on va prendre ici. Putain, je me, ra je me rappelle le... Le truc qui est un petit peu particulier, c'est que je me rappelle de rien. Pourtant, quand j'étais gosse, je traînais ici, là. Je traînais partout. Je traînais partout à Mamoudzou, Cavani. Euh... Oh, quand même. Il m'a fait m'a finis, c'est un bonnet, on m'a Nana di. Donc, Cavani, je rappelle les amis, Cavani. Euh, à Cavani, ici, ils aiment beaucoup les motos. Hein. Ils aiment beaucoup les motos. Donc, je rappelle les amis, Cavani, la, le petit village de Cavani. Enfin, caserne de mamou. Cavani. Là, ah, <laughs> alors on est où ici là on est où ok on est là Attention, il n'y a personne qui va me couper ici. C'est moi qui va couper les coupeurs de route. Ils ont juste la marque, le, le malchance de tomber avec moi. Il faut pas qu'ils tombent avec moi parce que ça risque de leur coûter cher. <rire> surprise, grosse surprise là, regardez-moi ce bordel là, putain, alors là, je sais pas combien de temps, les poubelles sont pas passées, mais, wow, quelle surprise, mais quel bordel, Cavani, ah. ok, vous avez vu vous avez vu l'exemple, euh, pourtant, euh, vous savez, c'est la caserne de Mamoudzou, c'est la caserne de Mamoudzou, vous êtes au courant avec moi, hein vous, vous avez vu, hein moi j'ai rien dit, vous avez vu, bon, Moi, bon, je... je vais vous montrer le stade, vous avez vu l'accumulation des poubelles, c'est une caserne de Mamoudzou, Kravani. de Cavani. DCSJS, direction de la cohésion sociale de la jeunesse des sports. C'est ici. Eh hey oui! Je <laughs> <rires> <rire> <hérie> <hérie>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 Ah, mon valle à l'homme de l'idée, ça c'est c'est pas bon, c'est bon. Bon courage, Inch'Allah. Donc comme je, je disais les amis, Il euh, euh, y a une question qui revient souvent euh, pour Didier Moussa. Didier Moussa, il est... On va dire il est, euh, il est là où il est. Euh, voilà, ne, ne faites pas revenir la question souvent, parce que c'est, on va dire, c'est sensible. Ouais, c'est sensible. Alors maintenant, on continue, moi et Jayé. et puis euh, voilà, euh, on a apporté ce qu'on a pu apporter, et puis, euh, et puis, bah, la vie, la vie a, a fait que voilà, hein, euh, on en arrive à... On en arrive à à, à, la, à à cette situation quoi. Donc voilà, respecter euh, les choix, respecter. Euh, on est là avec vous hein, toujours et voilà on a apporté, euh, on a apporté euh, pour ceux à qui on a pu apporter aider etc. Et puis euh, aujourd'hui ben, on avance hein. et puis s'il faut s'il faut ben voilà on aidera une personne d'autre, on fera des choses à une personne d'autre, mais on respecte tout le monde, on respecte on respecte chacun, on respecte chaque personne avec qui on a collaboré, on a été ensemble, voilà. On... Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Bon, les amis, je vous présente le stade de Cavani. Regardez, regardez-moi le bordel. Regardez-moi ça. Donc, c'est ici que c'est censé être notre jeunesse pour nous représenter. Regardez l'état. Je vous montre. Hein. Je vous montre ce que c'est Mayotte. Hein. C'est ça Mayotte. Mayotte c'est ça. Hein. C'est des trucs aberrants comme ça. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Des projets non aboutis. Voilà, des projets non aboutis. Ça c'est pas abouti. Ça fait je sais pas combien de temps c'est en travaux, c'est pas fini. Mais comment vous voulez, comment voudrez-vous que Mayotte se développe comme ça Franchement, c'est une honte. C'est une honte quand même, c'est une honte, c'est vraiment une honte, énorme. Il faut, il faut avoir honte, il faut avoir honte parce qu'on a besoin, on a besoin de beaux stades, de belles infrastructures pour que Mayotte puisse être développée, et oui. On peut pas faire du sport dans, dans ces conditions là. Je, là je sais même pas. Je sais même pas quel. Euh... Là, c'est le gymnase de Cavani. Vous savez, tout le monde venait ici, on venait jouer ici les finales et tout ça. Je sais pas ce que c'est devenu, on va jeter un coup d'œil. Hein. Peut-être une grosse surprise, hein. peut-être euh, euh, serais-je dessus. Bon. Je vais remettre mon, mon masque. Oui, Bonjour. Bonjour. Oh je regarde. C'est un centre de vaccination Non, mais... hmm C'est un Non, ok, d'accord. OK, centre de dépistage. Le gymnase est transformé en centre de dépistage. OK, OK, OK. Bon, alors question sérieuse. Le développement, vous avez vu la gueule du stade? Vous avez vu la gueule du stade de Cavani? Pourtant, c'est le plus gros qu'il y a ici. Enfin, le plus gros qui y a entre Mamoudzou et ici, voilà. C'est celui-là. Donc, je vous, laisse, euh, je vous laisse un petit peu imaginer ce que je, je viens de vous montrer. Je vous laisse un petit peu imaginer. le bordel c'est vraiment le bordel ici là c'est le bordel c'est dégueulasse regardez regardez je vous montre regardez on est en france hein. regardez il y a des trous partout sur les parkings regardez moi ça je sais pas hein. Quand on leur dit de travailler, de faire des routes, eux, ils font des piscines. Ils font des piscines, ils font des trucs comme ça, là. Mais comment Mais... Franchement, je... En fait, je comprends pas. Hein. Je me posais toujours des questions. Est-ce qu'on est compétent ou incompétent C'est ça, la question. Hein. Est-ce qu'on est compétent ou incompétent Vraiment Ah la vache. <rire> Maskiniatu. Maskiniatu, maskini. Et c'est censé être quoi ici, là Je ne sais pas. Je, je ne sais pas. Hein, je... Je ne peux pas vous répondre, les amis. Je fais que constater comme vous. D'accord Je bascule de l'autre côté parce que je n'ai pas envie de mourir aujourd'hui. On n'a jamais de trucs piétons. Hein? Jamais. Tu vois, jamais. Euh... Ils réfléchissent pas, en fait. Ils réfléchissent pas, on fait une route, il y a côté piéton et vélo. Euh, non, ils font une route, route, c'est tout pour les voitures et les piétons, on les emmerde. <rire> Ce qui fait qu'il y a des morts. C'est ça qui fait qu'il y a des morts. Parce que les routes, elles sont, elles sont dangereuses. Très dangereuses. Les routes, elles sont dangereuses en Mayotte. Ils nous prennent pour des cons là. Ils nous prennent pour des cons. rond point de Cavani. Euh, là, tu as direction Bandelé ben, direction Bandélé et Sada. Euh, direction, euh, direction le nord. D'accord chez nous Alors Dis donc ils sont civilisés ici. Ils s'arrêtent au CD le passage, c'est bizarre. Moi. Ah. noir, un blanc. Bien. Ah oui. On doit. Je là ici, c'est pas... Je suis sur le live. Je suis sur le live. Il faut pas m'appeler. Quand ceux, quand ceux qui m'appellent quand je suis sur le live là je peux pas vous parler parce que vous me coupez la connexion donc arrêtez de m'appeler appelez moi après oh là là c'est pas possible ça hein Donc là j'ai pris, euh, pris euh, le rond-point de de Cavani là, direction Mamoudou Donc, alors, je vais, je vais donner la localité, là. Donc. Donc, là, je suis... Euh Là, on a pris direction euh, Mamoudou. D'accord. Quand vous venez de Cavani pour aller à Mamoudou, bah, la route. Donc moi je, je vais passer au niveau de la mer que je puisse euh, que je puisse voir la mer ça a beaucoup changé en tout cas ici tout ça je traversais à pied c'est moins Charge sauvage, Vergé. Pas chien, va vous. Ah. Allez, oui. Allez, où est ta biscuit de cacher l'eau levée? Noie tout, Noa tout! Non, Vourga tout! Vourga Kirobiche? Eh! Eh, non! Allez, où est Bago? Jiranesh Ça on amna ngale betsar ma danger Namna ngale betsar ma danger Ça mon ngale betsar ma danger Ça on amna ngana nyoku betsar ma danger Tsiji, c'est panique. Hein machaka machaka amshaki Alors, c'est quoi ça Collège de Mbombani, Mbombani. Oh putain Regarde moi ce bordel là, comment c'est dégueulasse là Ah, ah comment c'est dégueulasse dehors là C'est un centre d'éducation hein. dégueulasse dégueulasse dégueulasse c'est ces jeunes même qu'on devrait dire de nettoyer ici parce que c'est inadmissible de voir un collège comme ça Je n'ai pas été à pas <coughs> <coughs> <coughs> Donc ici, on est en Gombani, d'accord Il ah, y, y, y, y, y, y a des résidences. Il y a des résidences. Ouais, c'est pas mal. Regardez. Ça, c'est des résidences. Bon, sait pas qu'on avait ça ici mais on voit bien les résidences où on peut louer d'accord type hlm toi avec des interphones donc euh, C'est pas mal, il devrait en avoir de plus en plus. Comme ça, si on veut louer comme en France, on peut louer comme à Mayotte. Donc voilà, on peut louer, euh, que ce soit ici ou ailleurs, si on a envie de louer, on peut louer facilement. Donc, euh, ces types de bâtiments, on devrait en avoir plusieurs dans chaque commune, euh, d'en avoir des résidences locatives. Comme ça, les gens ils peuvent venir pour louer, s'ils ont envie de louer. Eh oui. Donc. Euh... Ah, il fait très chaud très chaud les amis aïe aïe aïe aïe aïe aïe la chaleur la chaleur les amis Ouh. ah là là là là là Voilà. Donc là on retourne à Mamoudzou Donc là, on est arrivé euh, à côté du conseil départemental à Mamoudzou. Donc là, on est à Mamoudzou déjà. La mairie de Mamoudzou, ici même. Donc, les amis, ma mairie de Mamoudzou, je vous présente la mairie de Mamoudzou. Et donc c'est Ah oh, ça fait du bien hein. du vent frais du vent frais les amis donc là on arrive vers la barge On arrive vers la barge On peut pas chier à Valley On peut Rendan On peut pas chier Valerandan Babou Babou Si ah bon Bon voilà les agents d'entretien Les agents d'entretien Ça c'est voie publique Oui Rémo, c'est vrai. J'ai chaud, mais chaud, très chaud. de l'eau ah, à la minute mètre pomme s'il euros la canette ça vous m'a Ça a ça vous m'a dit que c'était mono tu ça. ça. comme ça. ma oui Oui Je suis là Je suis un Je suis là Je suis Je suis je suis un ami qui a été euros. un à euros. Je euros. un 4 euros. Je suis un Oui, oh, il faut que tu te je que tu Mamouzou en plein de cœur de Mamoudzou, là. Voilà les amis. Ah. Salut salut les amis. Donc euh, on a fini euh, de tourner un petit peu. Euh, on a eu une heure euh, et quelques ensemble. Donc, c'est assez. Euh, restez connectés. Restez connectés pour les nouvelles aventures à suivre sur d'autres villes. D'accord Pas que Mamoudzou. Aujourd'hui, j'ai fait Cavani. D'accord Et un petit peu euh, à l'hôpital de Mamoudzou aussi. Djae euh, est avec nous. J'ai vu Djae aujourd'hui. Euh, je lui souhaite bon retour à Petite Terre. Et moi, je vais redescendre. Euh, en Mzamboro. On, se va, on se voit très très très vite les amis. Euh, je vous souhaite une très bonne journée. Que Dieu vous garde. et Que Dieu vous protège de la maladie. Que Dieu vous donne euh, que le meilleur. Assalamu alaikum wa